Je ne vais pas connecté sur FATFI 83. Je suis content. Je vous présenter les principaux points qui peuvent faire essentiel Dans la nouvelle, vous êtes connecté ensemble avec nous. Mes nouvelles, dans le bon gentil M. commission des Nations Unies pour Doua Mouna exposé dans rapport qui a été publié vendredi qui était 10 février passé. Conséquence, à Képa, Gangui a fait et demander demandé, pressé, pressé pour communauté internationale, considéré en urgence, il a déploiement forces force militaire pour supporter et spécialement... Noter l'équipe spécifique et Haiti a souffri. Fonc, il a porté contribution. Il y a pour aider Haiti sorti non salie là. Éviter de parler dans une zone natiboni. Te côté bandi a continué faire causer dans département ça. bandi dis ça viens. Il attaqué hier soir corridor des Chapelles. Il y a kidnappé plusieurs uns. D'après ça, quelques citoyens rapportés. Populationment des forces. Il y a temp pris pressé souple. Potel secou. T'assemblée autorité. Il y a bliez uns liancou verrête à des Chapelles. Il y yo, SOS Qui lance pour un qui mesure la police et l'état de la responsabilité selon ça des Idenes raconté non information la carrière moune pas arrivé rentrer la carrière citoyen soit tout fait sous prétexte l'état un enveloppe jaune nommé qui t t'a chargé l'argent. mais pourtant information confirmée, c'est un résultat examen citoyen n'a pas cherché et essayer montrer moune qui condition situation compliquée pour lui en pile point à clôt encore c'est pas l'essentiel la nouvelle la je vous dis à ensemble en avec ou sous Sofia TV 83. Je toujours à remercier tout le monde qui prête la main. Il faut qui nous pour la première fois. Si vous avez opté là et nous vous abonnez nous qui permettent de nous arriver à 50 000. Et bien, partager, continuez à nous pour capable arriver plus loin. Toujours, et n'applaudons pour continuer à partager les informations en temps réel. On nous informe que si vous la bonne idée, vous avec un peu de tristesse, c'est un coup j'en sais souvent hier, ils ont une population qui très suspecte surtout avec un ensemble d'actions qui a posé et sous zone dans jour, yon, avec la dernière journée avec centre-ville c'est bien la Tibonite qui vient en zone de transit et en moment parce que et dans ça vient dans lui se fond et bien, ces amis, contre la population qui a dans le centre-ville de la mais ça n'a pas eu garantie que ça va arrêter pour tout le temps, parce que monsieur passe dans la commune de la Tibonite pour faire exaction dans la e commune de hier ailleurs, au soir, aux environs 6h18 minutes, et les gens dans le centre-ville de la Thibonite ont remarqué y ont a un copain qui était chargé avec gros âmes guerre, qui tapent dans la direction commune zérète, malgré ou pas qu'à empêcher ça parce que population la population a la guétable à balancer, pas une présence de la police, pas une présence de la justice. Eh bien, tant que eh Bantu a été annoncé après le mouvement que Moun dans zone de la commune, fait pendant des semaines qui se à pour saisir. Il y a quantité qui base Nous que ça a la cause plus passer Cette la vie. Eh bien, monsieur, il pratiquement dans la commune hier soir. Et pour tout le monde, pratiquement, dans pour dans base et les gens qui ont eu dans le et les gens qui ont sous place, ils ont été commencé à maturiser. Ça la cause que la population a lancé SOS partout, a eu lancé, personne n'a répondu. Ça c'est la cause pour matin, matinée, en sous commune Verrette et même commune Yankou, qui m'a dit avec la police pour au moins, après, saisir, quantité à cartouches qui ont été fait dans un zone, pour qu'ils sachent que responsable numéro 1, la police, et responsable au niveau du département, par que j'en à disposition pour permettre que la police police présente dans la commune Verette à la commune civil la la commune de Yangko dans dernier jour qui pratiquement une zone et qui est acheté l'argent content parce que n'importe ça qu'ils a annoncé qu'ils ont bien pour faire, ils ont annoncé et ils ont fait vraiment après monsieur Téfim saisi carte pour base de bien et bien numéro deux base de là et bien ce n'est pas restant alias Montroc qui fait quoi si la population en part et joint ceci c'est la caille qui est côté carte et balise et pas de tôtel et bien le tape compté dans la zone napolétique il n'a pas 200 personnes, et bien, monsieur, passer des paroles, des actions, parce que hier soir, vous Il y a plusieurs personnes dans la caillou pendant que vous en pile dans la localité de Chapelle, Doda, et plusieurs personnes pratiquent dans la même base de gangliste dans le moment où a parlé là. Les personnes, Jean-Luc Evans et autres titres, la 2 MB. Donc, continuons avec <fonctionne> la police de mettre des solutions pour permettre que les gens vivent dans les gens battent la théorie, dans les la paix, qui sont souhaités, parce que la situation est vraiment compliquée, les ne peuvent pas créer de caractère activité, ils ne sont pas en sécurité. <gospels harmful> on va aller avec Pascal, la floriste, jean-Dédiane, à Caillas, Cité de Gapoua. Comment ça y est, Pascal, comment il a levé pour matin ça qui est comme information. Et bonjour, Blaise. Bon, Blaise, faut nous dire hier, il un incident qui passait dans le niveau des meilleurs qui trouvé dans la commune AKL côté. Il une dame qui est dynamique dans 62 l'année, donc qui est arrivée et perdue la ville. Donc c'est une dame qui n'a pas élevé identifiée, qui est entrée dans la Kaili, dans grand matin, et qui a tout fait, e, sous prétexte d'avoir un enveloppe jaune dans l'amen. Donc, en la nuit-là, mon est rentré la Kaili, on a demandé pour y en un balai, pour y ba Donc, il qu'il a une corbe Et puis, mais malheureusement, dans ça c'est une dame qui très maladie, c'était une une un médical ensemble avec un radiographie qui était dans enveloppe là. Donc, ça cause, et dame 62, l'année, ça a li perdu la ville. Et puis, l'autre information, c'est concernant les bureaux et, bureau, et centres de livraison documents d'identité qui est en niveau à Donc, monde qui vient des services, ils ont interpellé le directeur général DGIA, qui c'est Jean-Emmanuel Caceris qui c'est mon AKR faut Mandel, que Voué, Jé, et bureau, ça qui complètement dysfonctionnel, chaque jour c'est pile monde, c'est plusieurs milliers de monde qui viennent prendre service, mais malheureusement, les bureau n'ont pas fonctionné parce que plusieurs services est presque pas disponible. Donc, nous, donc besoin de comprendre qu'il y a plusieurs milliers de monde, donc opérateurs opérateurs pas arrivé à servir 10 personnes. Et puis, l'insécurité qui a été e abandonné dans niveau et et blesse, il y a une grosse gros conséquence sur plusieurs petits marchands dans la communauté akaya, Plus précisément, marchands et tablettes qui connaissent Kafous et Médario pour ceux qui ont passé sur le national. Donc, longtemps, le temps normal, Kafou a été chargé avec de tablettes, mais finalement, l'eau passé ou capable de vivre, de compter sur le douette quand il y qui viennent là. Donc, ils y demandé des autorités dans niveau l'État pour que les on puissent passer sur la situation. Pas capable de dire comme ça. Donc, vous vous êtes obligé de rentrer au prince, vous machine les marcher dans base, il pouvez les tripler, vous mon besoin de 750 gouttes pour quitter et accéder dans ça là pour arriver dans la capitale haïtienne. Pascal Bamman, ça, bon oui, question de traverser, c'est ka bon, la nouvelle, c'est clair que, et question de droit euh, de passage, qui est fait de la et donc, situation n'est pas très compliquée, pour euh, monde vous avez un travail, monde qui est en question de transport public et chauffeurs même bon qui euh, viennent dans une situation difficile. En nous les premières informations côté bah, Pascal concernant dame ça 62 l'année en en dans la caille, il a tout fait, ils ont tout il ils ont sous tête, tout fait, à cause que lit enveloppe, en amène, là, Ravissé, ou enveloppe enveloppe jeune, ça, l'itégué, l'agent, la donne. Et puis, l'air, on a bon, il y a enveloppe jeune, là, l'air, regardez, ouais, c'est bye, pas bye, médicaments, parce que ça, n'était pas fin en forme. Et, mais, est-ce que c'est des mounes qui tapent ça? L on regarde bien. Est-ce que c'est des mounes qui tapent sur les début dans la journée, ou bien, c'est des mounes qui ont des informations dans l'entourage, l'île, sous question ça? Et, est-ce que, dame oui. non, tout, lui même, pas de gué, qui tapent, l'île, l'île, en dans l'île, donc c'était de deux Et c'était de deux qui étaient de dans la cas Les mêmes avec eux. seul okay. Donc ils était mariés, Les mêmes c'est lui qui était en enveloppe là Et il était étouffé Et juge de paix commune Qui c'est Henri-Claude Louis-Jean Donc il était venu faire constat Et il était parlé dans le micro Il dit que Il a ouvert une enquête Et dans son nom Parce que parce qu'elle dit d'après l'information qu'elle recueillit, Damnan, et pendant la jour, elle était sortie et l'hôpital, là, elle a montré et, moun, et enveloppe, là. Donc, la vie, c'est, elle était pensée, donc, c'est comme, qui est dans enveloppe, là. Donc, et puis, non, et matin, lundi, bien bonnet, ils ont entré, là, quand et puis, ils ont tout fait. Malheureusement, ils a pas de juin, qui dans l'enveloppe, en là, c'est, ils ont, certificat médical, ensemble, ils la radiographie, que Damnan est sauté, et dans l'hôpital. Merci Pascal Fleuristil. Merci un pour information, Ça, bon, tout là encore, c'est deux exemples que nous n'avons qu'à tirer de eux-mêmes pour éviter que genre de problème soit répéter, Et on dit, on certain que, et bon, dame, quest pas, 62 ans, sûrement les problèmes santé, là, montre que des comment, comprendre ça, résultat. et pour médicaments, là même, même, pour, pour te procurer des médicaments. Mais la viseur, la viseur la viseur pas 62 l'année, bon, vous attendez, c'est très compliqué, mais j'en disais, c'est encore conseil à nous mêmes Mes amis, c'est vrai, nous connaissons, mais autant qu'on est capable de quitter les affaires personnelles, et là encore plus bon, parce que, bon, imaginez si c'est vrai, effectivement, Jean, je vais l'ouvrir, l'ouvrir enquête là, Jean, l'autre dame qui était à dans l'enquête là, expliquer, c'est assez ça, bon, en tout cas... Opération que la police lui-même menait tornade 1 an qui a rapossi n'importe prince à diverses villes provinces Opération 3-1-1, euh, rentre que 4 individus qui sont qui arrivent à tomber. Selon ça, la police dit a deux armes qui sont et que machine machines qui arrivent saisi. tout que La police même saisis dans sa. le cadre d'opération ça. Pas d'opération ça que la police nationale d'Haïti menait. La police dans l'Assemblée avec unité Udmo, qui est même dans le village de département de d'Haïti. Dimanche qui était 12 à février 2023, il y a 4 présumés bandits qui mortellement blessé blessés pour dire qui qui tombait dans le bouquet de la police, dit avec eux. Parmi les certains de chefs Gang ils ont ainsi connu dans le qui tombait avec yo, force l'audio. Nous avons fait qu'on est tout dans le cadre d'opération, ça, un d'assaut calibre M4 et puis un pistolet 9 mm qui, qui, qui est récupéré, une machine MAC Lexus couleur noire et puis que la police confisqué, selon la police, dit. Dans le cadre d'opération Tornat 1 ça, la police lance à travers toute paysan là pour les contre et e gagnant dans paysan. Commandant chef de la police, nan, France LB, li passe instruction instructions avec le départemental lio, et puis responsable à différentes juridictions policières pour yon meté en branle, meté en place pour yon rivé meté tout ça comme moyen disponible pendant tout côté ça en dit département yo, commissariat yo pour yo rivé démanteler, nous capable dit tout côté qui gay groupe gang qui de problème. problèmes, nous dit à izoa, disent ainsi inconnu mais c'est Iso en bas non. Mais yon Iso parmi en dit euh, individu qui tombe yo dans l'ASKAUBAS, département centre Cap-Haïti. Selon ça la police dit le cadre opération Tonade 1 qui lancé Bon côté commandement la police. On a toujours été notre dossier sécurité. J'ai noté annoncé ça à notre site euh, journal a plié qu'un kidnapping signalé dans la commune de Petionville hier lundi. Hein. Alors bah, on peut plus euh, détailler euh, sous ça y a un kidnapping enregistré hier après-midi euh, 13 février. Dans accès à la Petionville Zach se accomplit dans rue. Mettez-lui place à boire hier avant 4 après-midi. Victime yon médecin, selon témoin témoin Silla qui a souligné, ravissez-vous, La police de Pétionville a affirmé que t'est enregistrée bien bonnet dans le dimanche, matin. a été kidnappée dans le pays de Nous avons pris tout, tout, qui tout, nous et eh, mes prêtres missionnaires délégation indépendante anti missionnaire Claristin uh, qui était kidnappé date qui était 7 février par par groupe um, pa, armé qui n'importe près Port-au-Prince euh, rapporté par Agence Fid mes pères Antoine Vicaire paroissial paroisse Saint-Michel à Cangelan et et alors qui soit d'un pays Cameroun et on dit continent Afrique qui était dans route pour aller la communauté missionnaire ça qui trouvait la quelques mm, kilomètres nord de Port-au-Prince que bah, di, était kidnappé qui pour que l'église dans les mêmes et en 3 missionnaire ça n'a fait qu'on est que bandits qui m'ont dégoût. Sommes là déjà pour libérer Paya, mais non apprendre que là, mais situation salie même. Mais jusqu'à présent là, et bien, kidnapping a pu se produire pays chaque jour qui passait. Et c'est ça qui a pas encore créé en pile la la laquelle en pile monde chaque fois que y a attendé kidnapping a produit en un paysant et personne ne parait pas ni élève, professeur, journaliste, y tout toutes ab victimes à kidnapping en bas mais on dit ravisseur. Toujours question, kidnapping, jeudi en fait 11 jours depuis journaliste jean Tony Lotté a deux proches, les kidnappés et séquestrés. Dans le programme de tête journalistique qui a organisé une marche jeudi devant Natcom lecture bien rapide. Si journalistique invité nous rejoindre sur place. le marché pour nous dire non journalistes, jean l'autre qui a c'est micro, caméra, acte, plume, journaliste, euh, gagné, y'a pas gagné l'argent, n'a pas tout le monde qui veut faire solidarité avec nous à patiner, venant matin, nous avons vraiment souhaiter, messieurs, à viser, au fait, geste, l'amour, ça, parce que l'amour, a changé toute bagaille, même, genre, non, l'amour, l'or, t'es toujours fait, don, sang pour aider, sauver la vie, de monde, qui n'a besoin, de ça. Nous avons nous grâce à nos confrères, à collaborateurs. Nous avons formule à la corporation. Personne n'a mérité ça. Pas laisser un proche pour ça. Concernant la solidarité, nous sommes capables fait faire différence. C'est ça qui nous ça de faire la tête Nous sommes corporation journalistique faire la différence. Nous sommes capables de de faire la différence. Nous sommes capables de de nous gardé ça toujours concernant l'information sur l'institution militaire ici qui en est pour nous dire bien question de force et de l'armée qui en délai, non, pour la presse qui a été dans date qui était 9 février 2023. C'est le communiqué sur la médaille FADH annoncé disparition soldat Raphaël Astanley et même qui fête samedi qui était 4 février 2023 à la petition Selon l'information, il y a 4 à 4 mené, mais au fait qu'on est là, témoin qui était sur place expliquaient que jeune soldat, ça, qui était fait partie de la première promotion méditerranéenne, qui était à Nakaona, monsieur Pézi la ville, suite avec, mon qui a soldé avec individu pendant que pendant que dit fausse institution là mais à lui-même qui exprime toute douleur la peine ni pas tout supporter avec par défenseur pour force médaille-ci lui-même qui touche pas une situation ça ben, m'a dit qu'il a gagné une enquête qui menait sous dossier à la mort, jeune Andy Soldat FADHSA. Pendant qu ce qui était que directeur de la police judiciaire lui-même, lui-même tout, lui évancer pour agir. ce question de pour le capable mener enquête sous circonstance, la mort, jeune un soldat à, force, à que non, à, qui est le Raphaël Stanley, qui est perdu la ville, dans la date qui était samedi 4 février 2023. Ça. Ce jeune qui dit le côté responsable de la armée Médahétien, suite avec qu'ils euh, ont altercation te avec un individu. Selon ça, il dit à travers l'information. Si là, n'a avons euh, avancé avec l'information, euh, toujours la question criminalité, Ça qui a passé en deux pays. là avons que nous n'avons pas pu identifier et la vie de la vie d'amsa Marie Hélène Saint-Léger, qui est 62 l'année d'où 20 jours. Lundi, qui était exactement 13 février 2023, la Cali, dans Mayotte. Alors, oui, e, dans Mayotte. Alors, mouni va identifier tout marie elena Saint-Léger, 62 l'année. D'où va jour, tel lundi, 13 février 2023, la Cali, dans Mayotte, Comina Cayet, est, JDP, Henri-Claude, lui, Jean, qui t'a fait constat, par ben, autorisation pour lever cadavre et puis annoncer une enquête pour jouer nan, coupable Moun qui t'a éteint la vie, marie elena à Saint-Léger n'a venu toujours avec un mouvement qu'a fait par rapport avec ça qui a passé en de pays, puisque si e il y a une action criminalité, a de criminalité qu'a a en en pays mais il y a un mouvement de protestation qui fait en de l'hôpital général. Côté médecins résidents, il y a exigé meilleures conditions de travail, à cause que l'État n'a pa pas respecté ça lui-même, il avec eux comme clause dans le fonctionnement en de dans l'hôpital général. en blesse, l'hôpital général. dans la reporte au presse sur encore pour exiger meilleures conditions de travail. Pour tester Audition Tableau Noir, couleur sous situation l'hôpital, ça qui pas même gagne courant pour travail. Pas de cafétéria, pas gagne dortoir c'est quelque pas mes problèmes En côté, quelqu'un qui t'en dans le c'est Et voilà, ça, c'est, une déclaration diverses, à médecins résidentes, capables capable d'y protestater même qu'après revendiquer là cap exigé, meilleures conditions de travail comme médecin résident dans l'hôpital général. Toujours le même dossier ça non note pour la presse que collectif a plus, mais t'es collectif l'a condamné, comportement cynique à pouvoir en place hein, face avec uh, situation chaotique à uh, cap développeur de l'hôpital général Université d'État d'Haïti. Depuis presque deux mois, collectif a plus, a constaté avec un pile la peine hein, dit, et comportement méprise gouvernement gouvernement en place face avec uh, grève médecin dans l'hôpital Université d'État d'Haïti que tout le monde connaît sous l'hôpital général qui jeudi a indispensable qui est important pour, pour fonction, alors qui est important pour dans la question de fonctionnement l'hôpital là qui a revendiqué médecin puis bon traitement pour médecin médecin mais grève médecin résident qui lancé en dedans dans de HUH là qui lancé depuis le mois de décembre 2022 l'Iran, l'hôpital n'a pas fonctionné presque tout service dans l'hôpital ça n'a pas fonctionné droit à la santé son droit qu'il y a avec à droit à la vie qui fait partie ça n'est pas arsenal juridique que haïtien, la constitution et notre pacte international qu'il y a avec les questions de so droit économique et social qu'elle tire dans article 12. Par conséquent, collectif a dévoilé plus tard condamné comportement cynique à gouvernement jansil déjà qui même pas vraiment mettait accent mettait vraiment accent sur question sur ça, so sur question de grève à médecins yau résidant l'hôpital général yau que au qu'on jeudi, c'est là pile monde à prendre service puisque c'est se l'hôpital l'état, l'hôpital université d'état lui-même qui je dis qui se pique grâce à hospitalier capable bail service avec la population haïtienne, non, surtout mon le département hein, cap de l'USP, médecins résidents qui capable de meilleures conditions de travail, matériel adéquat pour le travail, et même ça qui est capable de permettre que vous toujours additionnel pour travailler travail. Toujours. Grève ça, je dis la limité en pile na service services pas fonctionner. Donc, maternité, médecine interne, ophtalmologie, Autopédie, pédiatrie, chirurgie, dermatologie, ORL, mais ensemble de services a pas fonctionné. Pendant qu'il a que après, plusieurs millions de dollars américains étaient décaissés, étaient débloqués pour reconstruction l'hôpital général, nous songeait qui étaient détruit, qui étaient écrasé dans un traitement de des têtes 12 janvier 2010. Pendant 13 ans ça, l'hôpital général toujours trouvé dans situation très critique, bâtiment bas, presque fini mais c'est rat souris ravette fatka qui a chanté en dedans espace bâtiment? Ça, dans sa, sa collectif, a plus. Il a encore exigé gouvernement en place pour mettre en place pour prendre à cœur la revendication médecins pour les sortir en l'air fauteuil douce que yo y pour yo descendre à joindre à revendications médecins résidents yo à garder à l'hôpital là lui-même pour que yo capable permettre que l'hôpital général d'abord satisfaire revendication médecins résidents yo satisfaire satisfaire donc capable dit un dit personnel qui souvent capable faire des revendications tant qu'on fait na trace et puis en pilote l'autre dit uh, personnel dans l'hôpital général qui pa, pas à faire passer ces voyous pour exiger de conditions de travail. Mais le collectif de défense plus mandé avec responsable dans l'État. Pour tant d'écrits, on dit que ça gardés comme le Permettre l'hôpital de fonctionner comme ça doit, selon ça, qu'il pour la presse. Après une visite deux jours en Haïti. Commission des nations unies pour droit turk te dit dans un rapport que l'était publié vendredi 10 février passé a que thé observé que le pays a une une situation désespérée même si problème yon empilé empilés accablant Volker turk a jugé que situation pas sans espoir d'après lui façon pour haïti souti crise ça c'est peuple haïtien qui doit style en charge et puis diriger solution mais face à quantité grosse problème ça yo li mandé attention active et si pas communauté internationale la. Volker Turk exposait les rapports que l'on publiés publié, conséquences et impact violence gang dans plusieurs quartiers de la Cité Soleil. Gang a tué au moins 263 personnes, 285 personnes blessées, avec 4 personnes qui étaient disparu dans l'époque 8 juillet, 31 décembre 2022. Gang a fait violence sexuelle à Kadejac sous forme actifie, et puis fait pillage, ça qui la cause, en pile de monde sauvé qui la caille. Depuis juillet année passée, an a passé, dirigé quartier Sayo dans un climat la pérèse permanent, dans tirer moun sans discrimination. Climat ça fait que moun n'a pas gagné accès à besoin de base ou de l'eau. Manger et service sanitation et ça crée un environnement qui est favorable pour la propagation de maladies infectieuses ensemble avec la choléra. Il y a communauté communautés en otage. Pendant que l'organisation non gouvernementale et de l'Agence la de la de des Nations Unies a fait effort pour les l'aide qui nécessaire dans le quartier, ils ont arrivé à contrôler quelques aides. Ils ont estimé que environ 200 gangs ont fonctionné dans tout le pays. Ils ont contrôlé une partie dans la capitale, mais ils ont gagné dans tout le centre et dans le pays. Tant qu'on dans le département de la Tibonite et dans le NOA. Plus passé 500 000 personnes qui vivent dans un quartier qui ne contrôlé pas a pu accès à ak l'éducation. D'après la Commission des Nations Unies pour le droit de manque de ressources et de personnel dans la force police. Ensemble, la corruption chronique avec un système judiciaire faible, la cause impunité tourne un problème central dans le pays d'Haïti. D'après lui, il y a une nécessité urgente pour renforcer le système de justice criminelle. Améliorer le système pénitentiaire en particulier avec 80 de personnes qui sont en prison, qui sont en détention préventive. Il faut attaquer la corruption avec l'impunité en Haïti. Chef Douamoun a observé que la crise de sécurité actuelle vient aggraver la situation économique péphaïtienne. Plus passé moitié dans 11,8 millions d'habitants à vivre en bas niveau prouvé. En plus de ça, violence gagnant fait un pile monde sauver quitter pays. Finalement, dans un rapport, Volker Chuck dit que support communauté internationale l'a nécessaire. Je demande également à la communauté internationale d'envisager d'urgence le déploiement d'une force d'appui spécialisée dans les délais précis dans des conditions conformes aux lois et normes internationales relatives aux droits humains, avec un plan d'action complet et précis. En plus de ça, il était considéré que violation systématique à abus Dhabi ne permettent pas permettre qu'Ounyala a pu rapatrier Haïti en Haïti. Malgré ça, il notait que 176 777 immigrants haïtiens étaient rapatriés l'année passée.